Oh, C'est tellement fou Il sort de la grotte en drone, 22 mètres à une du mandat. Il est 7h30, ça caille Mais on a comme projet de faire un sale cliff avec Léo. Et on s'est levé tôt parce que déjà on voulait les lueurs du matin. Et puis parce que la marée haute elle est à 8h, donc il est dans pas longtemps. On va essayer de faire un point de PV avec Vlad. Genre euh, il passe dans une grotte, il ressort et hop, nous on saute quand il est à notre niveau. Donc il va falloir bien se coordonner. Puis ce matin il y a pas mal de vent, donc c'est un peu galère, mais on espère que ça va le faire. Pour qu'on ne soit pas levé pour rien. On a setup le paddle, l'eau elle va être bien froide. Vlad il va garder son bonnet <rire> pour faire la traversée. C'est vrai mais... En vrai normalement je me mouille pas la tête, il hein. <rire> a pas de raison. <rire> on espère qu'il y a du fond, s'il n'y a pas de fond ça va pas être possible mais on a bon espoir. On rentre, on rentre tous dans la, dans la cave ouais. et on fait le tour euh, dans la truc et on va faire la coulée nous et Vlado il reste. Oh on va essayer de pousser Vlad sur le paddle, Pour ne pas qu'ils se mouillent les mains. Parce que après, si seulement elles sont trop froides, ça va être chiant pour piloter le drone Ça va être galerie cette histoire Faut pas que tu te mouilles les doigts hein. Ouais bah à mon avis c'est super hein. Tout sauf les doigts oh <rire> Vas-y go go go Ça avance pas très vite quand même On est comme des surfeurs, on attend les vagues Yes. Oh, c'est tellement fou C'est quand même fou cet endroit. Genre là il doit y avoir euh, je sais pas peut-être 30 mètres de grotte. Et puis il y a le toit qui s'est effondré. Du coup ça fait un énorme truc, c'est trop stylé. On est arrivé euh, à l'endroit où on veut cliquer avec Matt. On attend les gars euh, qui se mettent en haut pour nous dire où sauter Et ça va partir en coulée. Pendant bon, que les gars ils sont partis voir s'il y avait du fond. Nous avec Félix on va voir euh, combien de mètres il fait le saut. Ok il y a un 22 mètres, c'est nickel. Ni trop gros ni trop petit donc euh, franchement ça va être bien stylé. <rire> Je touche mais en vrai je pense c'est ce qu'il faut quand même Vas-y vas en faire une. Bon visiblement la coulée ça le fait Il y a genre à peu près 3m50-4m Mais bah, c'est juste ce qu'il faut pour un 22m normalement On va essayer d'atterrir et puis de rentrer directement dans l'eau en s'asseyant. Comme ça on va vraiment euh, aller pas très profond Vous nous demandez souvent euh, combien il faut de profondeur Pour euh, tel ou tel saut En moyenne euh, si vous avez 4m, euh, 4m50 Vous pouvez partir sur euh, ouais, du, du 15 20 mètres quoi après c'est mieux d'avoir le maximum et en fait euh, au bout d'un moment le corps il est tellement ralenti que bah, vous n'allez pas trop profond Enfin nous on a des techniques d'arriver dans l'eau qui sont un peu approximatives donc on n'arrive pas très très bien dans l'eau non plus c'est pour ça qu'on va pas super profond Il y en a qui, qui arrivent parfaitement dans l'eau et là ça fuse jusqu'à 5, 5 mètres On a laissé Vlad au fond de la grotte pour qu'il se prépare et puis euh on va essayer de se calibrer euh, tous ensemble pour être euh, bien raccord au niveau des timings et puis ça va partir petit 22m à 8h du matin c'est ça qu'on aime hein ouais. ok bah là on va se mettre en place et en fait dès que Vlad il sort il sort de la grotte en drone et après il arrive ici et il nous fait euh, un petit bip bip il a moyen de faire un, un, un petit son avec son drone et là on sait qu'on doit partir du coup là on va faire un test avec une pierre du matin les gars Ah ça régale C'est pas, genre le moment où je suis rentré dans l'eau, c'était euh, obligé. Oh yeah Genre mon salon il était pas prêt à faire ça à l'intérieur. Ouais, le Oh yes. Bon les gars, ça y est, le rush est bon. On a soufflé tous les deux avec celui-là, c'est fou Franchement, ça fait vraiment quoi. Dans un endroit comme ça, en plus, c'est incroyable Je sais pas si on m'entend bien, mais... C'est incroyable Regarde ça Après la session Cliff au Portugal, on a décidé de reprendre la route et de, de rouler vers l'Espagne. Donc là on est de retour dans les, dans les gros déserts espagnols. Il y a le sunset qui arrive. Pour nous c'est ça aussi la liberté du voyage, c'est qu'on décide vraiment au dernier moment de où on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc là on s'est dit bon allez, le Portugal c'était cool. On retourne en Espagne et on va aller peut-être sur l'autre côte, la côte qu'on n'a pas vraiment fait, la côte est espagnole. Puis aussi merci beaucoup pour toutes les commandes qu'il y a eu sur ce mois de décembre, vraiment ça nous fait bien plaisir. Il y a eu, il y a eu beaucoup de commandes de vêtements, de posters, sachez que ouais, c'est ça qui nous fait vivre. Clairement c'est grâce à ça qu'on peut continuer les vidéos, qu'on peut continuer à être en voyage comme ça. On y passe tout notre temps, on y dépense tout notre argent aussi. Donc voilà merci beaucoup, ça fait plaisir d'être soutenu comme ça par sa communauté. Là on est arrivé au bord de la falaise, c'est magnifique, on a trouvé des petits spots où on ressort euh, dans le paysage et puis il y a Vlad qui a sorti son drone, il va faire des petits plans. L'idée ce serait d'aller euh, là-bas pour qu'on ressorte bien mais franchement la désescalade euh, paraît un peu sketchy. Hein. Y'a en descendant, il a trouvé une maison troublodite. Du coup il est allé dedans Mathieu il va aller le voir avec le drone parce que nous de là où on est on n'arrive pas à le voir qui cette vidéo en tout cas nous on prend beaucoup de plaisir à observer ces endroits incroyables et à vous emmener avec le drone avec les caméras tout ça toutes les vidéos on espère que vous kiffez nos aventures on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao